Bon, on va continuer cette randonnée direction la confiance en soi. Et aujourd'hui, je vais prendre ma carte et ma boussole, parce que vous savez que la timidité peut nous amener dans différentes directions. Moi, j'identifie quatre pôles majeurs de la timidité. Vous avez la timidité amoureuse, la timidité professionnelle, c'est-à-dire le fait d'être timide au travail ou à l'école si vous êtes plus jeune, vous avez la timidité sociale, est-ce que vous êtes à l'aise dans des groupes d'amis, devant des voisins, etc. Je reviendrai sur tout ça dans un instant. Et puis vous avez la timidité intrafamiliale, c'est-à-dire la timidité que vous allez ressentir au sein même de votre famille. Je suis sûr que vous connaissez des timides asymétriques. Vous ne trouverez pas ce mot au dictionnaire, c'est normal parce que c'est moi qui l'ai inventé. Un timide asymétrique. C'est une personne qui est très timide dans un domaine de sa vie et pas du tout timide dans un autre domaine. Par exemple, imaginez un homme chef d'entreprise qui nage comme un poisson dans l'eau dans son univers professionnel. Quelqu'un qui donne des instructions à ses employés, qui anime des réunions, qui cadre le client difficile ou ne se laisse pas faire par rapport aux concurrents. Donc quelqu'un de très confiant dans son univers professionnel. Cette même personne, vous la prenez le soir. Imaginez nappe blanche, bougie, ambiance tamisée, petite musique romantique. Donc notre homme se retrouve face à une belle jeune dame qu'il rêve de séduire, avec laquelle il rêve de rentrer en relation. La sueur est pratiquement visible sur son front, sous ses aisselles peut-être. Il a envie de déballé des poèmes et en fait il n'y a pas un seul mot qui arrive à son esprit et, et dans sa bouche. C'est à peine s'il arrive à manger correctement tellement il est paralysé, crispé dans cette relation de type euh, amoureux. Donc confiance professionnelle et grand manque de confiance dans le registre amoureux. L'inverse existe aussi bien sûr. Je suis sûr que vous connaissez dans votre entourage quelqu'un qui dans son... L'univers de travail se montre très discret, très en retrait, timoré, bien en deçà de son potentiel, je dirais. Et cette même personne, vous la retrouvez le samedi soir en discothèque, et c'est le roi de la piste C'est la coqueluche de ces dames Alors, où se situe votre timidité On va revenir à notre boussole. Donc, Vous avez la timidité amoureuse. La timidité amoureuse, c'est donc la confiance que vous avez dans les relations avec les personnes de l'autre sexe, ou du même sexe si vous êtes dans l'homosexualité. La timidité, ça concerne absolument tout le monde. C'est la confiance que vous allez avoir, notamment dans le processus de séduction. Est-ce que vous êtes à l'aise pour faire un compliment, pour inviter quelqu'un à dîner Est-ce que vous êtes à l'aise en tant qu'homme, en tant que femme, dans le processus de séduction mais je ne voudrais pas non plus que vous limitiez la timidité amoureuse à cette seule phase de séduction. Parce que, et écoutez-moi bien, parce que beaucoup de personnes sont concernées par ce que je vais dire, vous pouvez avoir une certaine forme de timidité amoureuse tout en étant en couple, au sein du couple. Quelle est votre confiance pour initier, inviter votre partenaire à développer les choses dont vous rêvez au sein de votre couple Je parle de la sexualité, de vos fantasmes, mais bien plus que ça quelle est votre confiance pour faire marcher votre couple vers votre idéal amoureux Ensuite, vous avez la timidité professionnelle. La timidité que vous allez ressentir au travail ou à l'école si vous êtes plus jeune. C'est une timidité qui est souvent liée à la notion de performance. Est-ce que vous avez peur de l'échec Est-ce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur Puisque à l'école et au travail, on est souvent évalué pour nos performances. C'est une timidité qui peut aussi être en liaison avec la notion de hiérarchie. Est-ce que vous avez peur du patron Est-ce que vous avez peur du professeur Comment vous vous sentez devant votre supérieur C'est une timidité qui peut aussi concerner des prises de parole. Est-ce que vous avez peur de prendre la parole dans une réunion Prendre la parole devant la classe Alors mon cher Gérard, est-ce que vous pouvez nous exposer en quelques mots les résultats trimestriels Alors, vous avez la timidité sociale. J'aurais peut-être pu rajouter une cinquième branche à mon tableau, parce que j'ai inclus dans la timidité sociale à la fois les relations que vous pouvez avoir avec des inconnus ou presque inconnus. Donc Par exemple, est-ce que vous êtes à l'aise lorsque vous croisez des regards dans le métro, dans le bus, lorsque vous avez un échange avec un commerçant, lorsque vous êtes amené à saluer un voisin dans votre rue Mais la timidité sociale, c'est aussi la timidité avec les amis, avec les connaissances. Est-ce que vous êtes à l'aise dans un groupe d'amis Est-ce que vous êtes à l'aise lorsqu'il s'agit d'être spontané dans une ambiance de convivialité Est-ce que vous êtes à l'aise dans une fête de quartier Est-ce que vous avez peur d'être rejeté Est-ce que vous trouvez votre place facilement au sein d'un groupe Ensuite, vous avez la timidité intrafamiliale. Ça peut peut-être étonner certaines personnes parmi vous parce que certains d'entre vous sont être tout à fait à l'aise au sein de leur famille. La famille est souvent l'endroit où on est 100% confortable. Mais ce n'est pas toujours le cas. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur mon histoire de famille et j'ai partagé avec vous des ingrédients qui vous permettent vraiment de comprendre comment la timidité peut s'installer au sein même de la famille. J'ai aussi fait une vidéo sur les systèmes parentaux, les systèmes éducatifs susceptibles de générer la timidité. Si vous regardez ces deux vidéos, vous allez vraiment comprendre comment la timidité peut s'installer à l'intérieur même de la famille. Où est-ce que vous vous situez dans ce tableau J'imagine que vous avez une idée. Et c'est vraiment important de dresser une cartographie assez précise de votre timidité parce que si vous vous dites « je suis timide », eh bien souvent, cette phrase n'est pas très juste pour vous parce que, oui, vous êtes timide dans certains domaines, mais vous avez certainement davantage confiance dans d'autres domaines. Et j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Au départ de vos zones de confiance, eh bien, vous allez pouvoir extrapoler cette confiance et la transposer vers d'autres domaines de votre vie. Certains d'entre vous vont peut-être euh, penser que moi je suis timide dans tous les domaines. Je suis timide dans les quatre domaines dont on a parlé aujourd'hui. Si c'est votre cas, je vous invite à quand même essayer de nuancer les choses. Et pour ça, je vous donne un petit exercice très facile. Vous allez auto-évaluer votre degré de timidité dans chacun des quatre domaines dont on a parlé aujourd'hui. Vous allez donner une note de 0 à 10 à votre timidité dans chacun de ces domaines. 0, ça veut dire que vous n'avez aucune timidité, vous êtes parfaitement confiant. 10, ça veut dire que vous avez une timidité extrême, extrêmement forte, aux limites de la panique. Si vous faites cet exercice, vous allez peut-être quand même vous rendre compte que, ok, vous ressentez de la timidité dans chacun de ces domaines, mais il y a quand même des secteurs dans lesquels vous êtes un tout petit peu plus confiant quand même. Si vraiment vous arrivez à 10 partout, donc si vraiment vous êtes quelqu'un qui ressentez la peur des autres tout le temps et, et partout, et avec une grande intensité, à ce moment-là, vous êtes sans doute dans ce qu'on appelle la phobie sociale. Je vous parlerai de la phobie sociale dans une prochaine vidéo. La phobie sociale, c'est la timidité, la peur des autres qui simplement a pris des proportions extrêmes. Environ 2 à 3% de la population timide est étiquetée phobique sociale. Si c'est votre cas, pas de panique, il existe aujourd'hui des solutions très efficaces pour se débarrasser de la phobie sociale. Mais dans ce cas-là, je vous invite vraiment à à consulter un professionnel, un psychologue, un psychiatre ou un autre métier spécialisé dans l'accompagnement des personnes parce que ça va vous faire du bien et ça va vous aider à avancer. Je termine cette vidéo par un bonus. Vous allez voir apparaître à l'écran un lien vers une page de mon site timidité.info où j'ai mis à votre disposition un questionnaire gratuitement qui va vous permettre de dresser le portrait robot de votre timidité. Vous allez pouvoir mesurer votre timidité amoureuse, professionnelle, sociale et familiale. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous invite à m'envoyer toutes vos questions, à poster toutes vos réactions en commentaire. Ça ne fait pas très longtemps que je tourne ces vidéos et on n'a pas encore eu l'occasion d'avoir beaucoup d'interactions entre nous. Mais vraiment, c'est mon souhait. Moi, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très bientôt pour continuer ensemble notre randonnée vers la confiance en soi. Et tu peux aussi t'abonner